Que notre Dieu soit exalté. Levons-nous, nous allons lire un psaume. Nous remercions le Seigneur d'avoir gardé notre sœur Emma. J'ai reçu un mot. Le Seigneur l'a ramenée parmi nous. Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse, mamie Emma. Nous lisons dans le livre des psaumes au chapitre 124. Psaume chapitre 124, nous lisons la parole du Seigneur.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 L'agneau de Dieu sur le trône Le grand bec qui est assis à la droite de Dieu Je veux te louer mon Dieu Car tu m'as acheté pour toi Je t'adore car tu es digne de bénis notre père, tout doit être soumis à toi, nous également mon bénémé Seigneur y compris nous te sommes soumis, nous voulons te remercier encore pour ce moment, ce privilège Père, la grâce qui nous accorde encore en ce jour de pouvoir nous rassembler en ce lieu et Seigneur de chanter des chants des Sion comme nous l'avons chanté encore aujourd'hui Père, prends bien nos cœurs et nos âmes brûlent davantage à ton endroit mon bénémé Père Seigneur, Dieu, pour ce que toi tu es pour nous Père, tu es notre soutien, tu es notre secours, tu es réellement notre guide dans toutes les choses mon bien-aimé Père saint Dieu. Tu nous conduis véritablement vers de à pâturage mon bien-aimé Seigneur. Tu nous soutiens, tu nous fortifies, tu nous consoles, tu nous guéris de nos maladies mon bien-aimé Père au oh Dieu. Tu nous restaures encore davantage mon roi, tu nous tiens par ta main Seigneur pour que nous puissions avoir la certitude de marcher sur ce chemin Père. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur, pour nos frères, pour nos soeurs, pour nos enfants, nos petits-enfants. Seigneur Jésus, pour tout cela que tu as donné, bénémoine, Père au oh Dieu, nous te remercions pour cela. Ben. Tu es toujours le Jésus présent, mon bénémoine Père Saint, dans notre vie, dans notre marche, mon bénémoine Père au oh Dieu. Nous, nous te remercions vraiment pour ta fidélité, Seigneur, et, et tes compassions aussi à notre endroit. Aujourd'hui, encore, vous êtes parmi les vivants, mon bénémoine, Père Saint-Dieu, oh pour te louer, pour t'exalter, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous pardonne, Père. Pardonne à chacun de nous encore, bénémoine, Père Saint. Pardonne ton peuple, mon roi, ce ses ce manquements, manquement, faiblesses, mon bénémoine, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous lave encore, bénémoine, Père Tibissant, oh Dieu. Tu es notre tout, mon bénémoine, Père Saint, oh Dieu. Merci aussi pour le ce mon roi. Tu es celui qui nous fait faire parce tu es vraiment le maître qui nous conduit. mais pas Sois béni et glorifié encore en cette bâtiment. Merci pour ce que tu fais. Car nous t'avons ainsi pris père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Notre désir c'est de pouvoir contempler sa face. Et de le louer tous les jours. C'est vraiment les dieux qui nous a sauvés, qui nous a secouru, Il est devenu notre salut, notre soutien de tous les jours. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants pour ce jour de grâce qu'il nous accorde et ce temps qui nous donne aussi de pouvoir avoir ces occasions de rassemblement. où Nous pouvons nous tenir aussi dans sa présence pour le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous et aussi pour la présence de chacun de nos frères et sœurs. Que le Seigneur, notre Dieu, qui connaît le cœur de chacun, puisse bénir chacun de vous et, et aussi et consoler, relever aussi ceux qui sont faibles et soutenir effectivement aussi ceux qui ont besoin de son secours et son soutien. Nous lui sommes reconnaissants pour les jours qu'il a aussi destinés à chacun de nous. Et c'est vrai qu'il est le Dieu qui connaît les jours qui nous sont impartis. Nous l'avons entendu dans les psaumes 139. Et c'était, je pense, jeudi et nous le remercions vraiment de ce qui nous montre que, que rien n'est caché à ses yeux. Et il nous connaît avant même que nous puissions connaître l'existence du soleil. Il nous connaît avant même que nos parents puissent exister. Ça, c'est ce que le Seigneur nous fait comprendre, ce que le monde ne peut pas comprendre. Et ce que ceux qui ne le connaissent pas ne peuvent pas non plus comprendre. Mais nous, il nous accorde cette grâce de pouvoir comprendre ces choses afin que notre foi soit vraiment aussi affermie. C'est pour ça que nous désirons tous les jours de notre vie être conformes à sa volonté. Et comme ici dans les scènes écritures, dans les livres psaumes, il a dit, comment donc les jeunes hommes rendra pile pur son sentier? C'est en se dirigeant donc d'après la parole de l'éternel. Et puis, il dit plus loin que puissent mes actions être bien réglées. Et soient réglées d'après la parole de Dieu, en fait, de ne point rougir. Nous le remercions effectivement de ce qui nous donne aussi la grâce de pouvoir entendre sa parole, afin que nous réalisons l'importance de pouvoir toujours nous aligner sur sa volonté. Jamais chercher notre propre volonté, mais toujours chercher la volonté de celui qui nous a appelés. Parce que c'est Dieu qui a résolu de pouvoir nous sauver. Et s'il n'avait pas réellement aussi de bonnes intentions à notre endroit, jamais il n'aurait pu nous sauver. Et s'il nous a sauvés, c'est parce qu'il a des bonnes dispositions. Donc sa volonté à notre endroit est quelque chose de très important. Et d'ailleurs, lorsque nous prions, nous disons que ta volonté à toi soit faite sur la terre comme au ciel. Ce que nous ne désirons pas, que notre volonté à nous puisse primer sur la volonté de Dieu. Nous voulons donc effectivement, quand même en le priant, nous disons Seigneur, ce que nous voulons, c'est ce que toi tu veux. Non pas ce que moi je désire, mais ce que toi tu veux que je puisse arriver à pouvoir accomplir pour toi. Et pour cela que si nous avons dans notre cœur, dans notre âme, cette pensée effectivement de la volonté de Dieu, nous ferons tout ce que nous devons faire pour que toute chose soit réellement aussi comme celui que nous aimons, puisse arriver à pouvoir aussi se réjouir. Vous savez, quand il regardait sur la terre, il a dit, il a parlé cela avec autant d'aisance, autant d'amour, autant effectivement, en disant à Satan « D'où viens-tu d'abord ?» Il lui donne tout son parcours, effectivement, et puis avec autant d'allégresse, il dit « As-tu remarqué ?» Mon serviteur Job, c'est merveilleux cela, Dieu aime quand il te regarde aussi. Malgré les épreuves, les difficultés par lesquelles tu passes effectivement, qui puisse aussi dire « as-tu remarqué ma fille telle »« As-tu remarqué mon fils telle ?» Malgré les difficultés, il ne veut pas céder pour autre chose. et Ce n'est simplement que ça, ma parole à moi. C'est comme cela qu'était Job tous les jours. Si c'était un homme, effectivement Job, il était un homme comme vous et moi. Et nous aussi, nous avons cette capacité en fait et quand nous pouvons voir aussi effectivement que Job c'était donc dans l'ancien testament et nous nous sommes dans le nouveau c'est comme si je ne sais pas si vous le savez mais Job c'était très lointain et cet homme aimait Dieu de tout son cœur et quand bien même la chose qui est importante aussi pour l'homme aussi dans sa vie c'est à dire la femme et bien sûr que oui. C'est vrai, vous le savez quand même que ce qui est important pour l'homme, d'abord, c'est les saluts et puis vient la femme. C'est quand même vrai puisque vous aimez tous vous marier. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un parmi nous qui dirait en tout cas, frère, là, moi, je, suis, je me suis mis la ceinture, je ne me marie pas. Je crois que chacun de vous, tous, a ses désirs dans son cœur. Parce que Dieu a fait l'homme et la femme. Il ne faut pas faire comme si ce pas vrai. Mais c'est la vérité puisque. Dieu a créé l'homme et la femme et puis quand, quand l'homme a vu la femme, il n'a pas dit non, en tout cas ça ne me dit absolument rien, non il s'était crié il était tellement heureux, il dit pourquoi et pourquoi l'homme quittera son père et sa mère savez, et, et, et ça c'est quelque chose de merveilleux, je pense que juste cela, nous allons lire l'écriture c'est dans les livres de la Genèse regardez très bien, c'est cette poussée là de, de, de, de cœur d'une manière ou d'une autre ou L'homme dans son dans la Genèse chapitre 2 et, et, et le verset pour lire verset 18. L'éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai donc une aide semblable à lui. C'est la volonté de Dieu. C'est vrai, non Et l'Éternel Dieu forma donc de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment l'homme. Il les appellerait, et enfin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait donc l'homme. C'est ce que l'homme a fait. Et l'homme donnant des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et rafferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Écoutez bien, et verset 23. Et voici l'homme dit. Voici, cette fois, celle qui est hausse de mes os et chère de ma chère. On l'appellera femme. Pourquoi? Parce que elle a été prise de l'homme. Vous avez remarqué? C'est l'homme qui s'est exprimé. C'est l'homme, hein. C'est l'élan de cœur, il dit. <rire> il dit ici, et parce qu'il a été prise de l'homme, il dit, c'est pourquoi, verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et il deviendra donc une seule. Et puis, c'est merveilleux de pouvoir réaliser cela, comment le bonheur que Dieu donne à, à, à un homme le pousse à exprimer ce que nous voulons d'entendre, effectivement, C'est là, C'est pour ça que j'ai dit que tout homme, toute femme, effectivement, je pense que c'est le désir, effectivement, aussi, que Dieu a placé dans le cœur, effectivement, pour que les mariages donc, aient donc lieu. Donc je disais donc ainsi donc, et c'est cela que d'abord nous avons les seigneurs et puis vient donc euh, ce désir, effectivement, de pouvoir euh, s'unir aussi, enfin que, comme Dieu l'avait dit, allez et multipliez-vous. C'est qu'il faut qu'il y ait quand même cette multiplication, afin que la terre soit aussi remplie, d'une certaine manière ou d'une autre, comme Dieu a eu à pouvoir les dire. Donc Job aussi était dans ces cas-là, aussi, effectivement, ayant pu trouver, effectivement, euh, la femme... Qui avait comme désir de pouvoir être la mère de ses enfants ici, si, mais arrivé au moment aussi de son épreuve, même sa femme. Il lui a dit, en tout cas, Job, tu as trop résisté. Et maintenant, c'est pas possible, tu as trop. Regarde ce qu'il en est, effectivement. Alors, simplement, maudit Dieu meurt. Les conseils venaient de celle qu'il aimait. C'était celle dont son cœur s'attachait. En fait, puisque nous l'avons dit, quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. C'est écrit. C'est comme ça qu'il a été. Alors, ça veut dire que quand l'homme trouve son cœur, c'est-à-dire la femme, il s'y repose des temps. Il y en a de ceux-là même qui, en ce moment, c'est tellement plus fort que l'amour de la femme dépasse l'amour de Dieu. Oh oui, c'est ça, en fait, évidemment aussi parce que on veut tout faire pour plaire à la femme, tel point que même quand l'écriture dit, on ne veut même pas éboutir. Et on veut tout faire aussi pour plaire aussi à l'homme, enfin évidemment, je ah, vous me regardez, vous dites, ça y est, aujourd'hui on va rentrer en cela aussi. C'est ça le problème que nous avons. Donc je parlais de Job, pour montrer comment quand un homme aime Dieu, et et que Dieu est satisfait de l'homme qui peut même parler de lui parce qu'il a l'assurance que dans tout ce qu'on sait, même si c'est question mariage, si c'est si cela, il sait se tenir. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job On se pose même la question d'avoir si Dieu doit regarder ce matin. Qu'est-ce qu'il dirait de nous Toi ma soeur et toi mon frère, qu'est-ce que les seigneurs diraient donc de chacun de nous. Alors, je voudrais demander à notre frère son nom, Salem, si notre frère Salem est... Lorsque j'appelle quelqu'un, s'il est ici, je préfère qu'il marche vite et qu'il vienne vite. Merci beaucoup. Mon frère Salem, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir... « Vous voyez qu'il est debout. Ah, ah, ah. Vous ne savez pas encore pourquoi je l'ai appelé. Hein? Il faut d'abord que vous écoutiez. Peut-être qu'il a un souci, qu'il veut vous exprimer pour que vous priez pour lui. C'est ça le problème. Je l'ai appelé, vous voyez comment il se tient. Peut-être qu'il a quand même un souci auquel il va vous exposer. » pour que vous aussi, vous puissiez avoir la possibilité de prier pour lui. Parce que vous savez très bien que notre frère, il n'y a pas longtemps, qu'il est venu, donc euh, il y a aussi des combats, des flous, des choses qu'il ne sait pas tellement très bien voir, et comment aussi faire les choses de la bonne manière. Donc, euh, ça veut dire qu'il a besoin de votre compréhension. C'est pour ça qu'il se tient comme il se tient là, parce qu'il doit apprendre des choses. N'est-ce pas vrai. Amen. Vous l'aimez. Si vous l'aimez, vous le supportez. Amen. Parce que vous savez, on, on est nouveau. On tapote à gauche et à droite. On cherche avec des, choses, avec des lunettes de ce monde. Et puis après, <rire> lorsque la chose est arrivée, est-ce que vous comprenez? Alors je demande à la sœur, bon, c'est Rebecca, je crois. Je pense bien c'est Rebecca, non oui, Rebecca. Ah ben si c'est Rebecca, qu'elle se lève, qu'elle vienne ici, pour qu'on puisse la voir aussi. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez voir notre frère, comme il se tient devant vous, il est venu pour partir vous à te parler. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je vais juste annoncer que je voulais te présenter, ma fiancée. Ouais. Comme quand on présente au pasteur la fiancée, le pasteur aussi à des frères et sœurs. C'est pour ça que je me tiens ici avec mon frère Salem et notre sœur Rebecca. Pour vous dire que notre frère Salem a bien demandé la main de notre sœur Rebecca que vous avez ici. Les parents évidemment m'ont confirmé cela. puisque, possible vous savez qu'avant d'arriver ici, je fouille aussi. C'est ça le problème. J'ai fouillé moi aussi. Et quand j'ai fouillé, alors j'ai trouvé que les parents m'ont dit qu'en tout cas, pas de problème. De l'autre côté aussi. Alors je vous présente donc notre soeur Rebecca et notre frère Salem dont les parents de Rebecca sont d'accord. Oui. Donc quand vous voyez Frère Salem à côté de la sœur Rebecca, donc vous comprenez qu'ils ne sont pas étrangers, ni l'autre que notre sœur Rebecca et notre frère sont donc l'un la, et l'autre, comme vous avez tout à fait bien compris. Vous aimez le Frère Salem <rires> comme vous aimez le frère Salem, oui. la sœur Rebecca que vous voyez, Amen. elle attend que votre amour aussi Je vais prier pour eux. Amen. Nous prions. D'abord, écoutez-moi, d'abord. Je suis heureux. J'ai parlé avec elle. C'est vraiment une bonne sœur. Oui, elle est aussi polie, respectueuse aussi, quand je lui ai parlé en rapport des choses qui concernent les saints, ce qui m'a touché d'elle, ce qui dit, pasteur, même si tu dis qu'on peut attendre autant de temps que tu te sentiras bien, pour que tu ne... il n'y a pas de problème. Elle n'était pas là avec le feu derrière pour dire, pasteur, je ne sais pas tenir, mais présente-moi. Non, elle m'a dit, ah, quand tu le sentiras, comme Dieu te conduira, mais avec beaucoup de respect. Que Dieu te bénisse. Donc elle a besoin de votre amour. Quand nous terminerons ici, puisque vous ne le connaissez pas tous les deux. Bien. Alors nous avons la salle IMC. que chacun de vous, je dis bien, très bien clair, qui a une question à poser pour savoir, pasteur, je voulais un peu vous voir, pasteur de Pala. Frère Salem, sœur Rebecca, ils seront avec vous. Et vous, vous, vous, vous les aimez, et si vous voulez parler avec eux, parler avec Amen. les pasteurs ici, je prie pour eux ils sont vos frères et vos soeurs parce qu'il y en a des seuls là eh, pasteur je voudrais vous parler vous voulez me parler de quoi aux oh, fiançailles de notre frère Salem et notre soeur Rebecca non, ils sont là dimanche vous avez toute une journée chacun de vous peut le voir même là-bas tout ce que vous avez, parlez avec eux de tout, et pas m'appeler. Quand vous voulez appeler, c'est Rebecca, Frère Salem. Est-ce que j'ai été clair? Amen. Et Dieu vous bénisse. Nous allons vraiment prier pour eux. Tendre Père et précieux sauveur. Je me suis tenu devant ton ton de grâce avec mon bien-aimé frère et ma bien-aimée soeur. Oh Dieu, nous prions pour eux, Seigneur, pour que tu le bénisses, tu les accompagnes encore davantage, mon sauveur. Seigneur, enfin, qu'ils aient la paix, qu'ils aient la joie, Père du Dieu, mais toujours de pouvoir rester conforme à ta pleine volonté, mon bien-aimé Seigneur, et de marcher comme tu le veux, Père, mon bien-aimé Père. puisse suivre-moi, les aider, les assister encore davantage, mon roi. C'est aussi une joie pour eux de pouvoir également aussi être présentés devant toi, mon béni, mon Père Saint-Dieu. Je te remercie pour ce que tu fais, mon béni, mon Père. Sois béni, sois glorifié, sois exalté pour ton amour et ta bonté encore en ce jour, mon sauveur. Nous nous tenons devant toi, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu vers qui nous pouvons encore nous tourner, mon bénéme, Père Saint-Dieu. Oh Dieu, notre soeur Rebecca a besoin de toi. Notre frère Salem aussi a besoin de toi, Seigneur. Nous prions pour que tu le bénisses, que tu le fortifies, qu'il soit soutenu par ta main, Seigneur. Car j'ai ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. De Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous en <rires> Sur ces, nous nous levons pour lire dans les Saintes Écritures. Nous prendrons dans le livre de Thessaloniciens. Premier chapitre de Thessaloniciens, oui, au chapitre 5.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 surprenne la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. tas de Père, et ce bar, nous nous tenons encore devant ton trône de grâce et miséricorde, mon Seigneur, pour te remercier de ce que tu nous as donné encore ce temps et les moments, pour que nous puissions nous retrouver ensemble afin de pouvoir t'entendre nous parler, Seigneur. Chacun de nous, moi y compris, Père, nous avons tous besoin de toi. Seigneur, si toi, tu ne parles point, alors que l'homme fera simplement que du bruit, ce que nous voulons entendre, c'est ta voix à toi. Juste même une parole, mon Père, qui puisse nous consoler, tout un chacun de nos pères, en quittant cet endroit. Oh Dieu, parce que beaucoup sont venus des différents coins, différents endroits, d'autres traversant des pays. Père Tubisson, Dieu, Seigneur, je te remercie parce que tu es réellement Dieu. Nous rendons gloire à ton Seigneur. ce peuple est à toi. Il fait des sacrifices, mon béni, mais Père Tubisson, parce qu'il a confiance et foi, créément, que toi, tu lui parles, que tu lui parleras aussi, Père. Je m'incline devant toi, implorant ta grâce. Que tu daignes me pardonner aussi, personne, mes faiblesses, mes manquements, mes péchés, mon bien et mes Dieu. Seigneur Jésus, je ne veux pas être partagé au Dieu, un obstacle pour ton peuple, mon Père. Je t'implore la grâce, mon Roi, que je sois simplement comme un micro, Père. Au travers de qui, tu peux aussi parler à chacun de nos Pères en dieu pour que nous puissions être forts Et aussi pour que nous positionner encore selon ta parole à toi, Père. Sois béni et glorifié. Je t'ai ainsi prié, au nom de Jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir comme nous venons de pouvoir le dire dans les Saintes Écritures, dans le livre de Thessaloniciens. En fait, nous comprenons que c'est cet homme de Dieu, l'apôtre Paul, effectivement, lorsque il s'exprime ainsi, il nous montre en réalité ce qu'il a comme aussi sentiment et aussi... Amour à l'endroit de ceux vers qui il est en train de pouvoir s'adresser, et c'est c'est vers ce peuple-là qui était donc à Thessalonique effectivement que a eu à, à pouvoir à exprimer des choses avec vraiment beaucoup beaucoup d'amour et surtout aussi beaucoup de certitude et et et et, et, et aussi d'assurance effectivement en rapport avec les choses qui sont qui concerne les seigneurs. Parce que je pense que c'est dans les scènes écritures où on nous parle que ce qui était donc à Thessalonique, effectivement, ils avaient des, des, des sentiments qui étaient vraiment nobles hein, en rapport avec... Euh, euh, les choses qui concernent donc les seigneurs par rapport à, à tout ce qui pouvait être comme aussi euh, bruit à gauche et à droite effectivement aussi. Mais ils avaient une position tout à fait différente aussi euh, par rapport aux, aux autres effectivement. C'est à cela que cet homme de Dieu donc euh, arrive à pouvoir aussi parler de telle sorte qu'ils puissent tous avoir aussi l'assurance que ce ne sont pas, des, comme l'apôtre Pierre l'avait dit, des, des fables habilement conçu effectivement, que qu'ils pouvaient arriver à pouvoir venir vers eux, parce que qu'ils avaient ces désirs, effectivement, aussi, de pouvoir entendre les choses qui venaient donc de la part du Seigneur par rapport à tous ces murmures qui couraient, effectivement, aussi à gauche. C'est à cela que cet apôtre Paul, effectivement, est s'adressant. Par exemple, à partir du verset, nous avons lu chapitre 5, effectivement. Nous revenons un peu vers le, le, le chapitre 1 et <coughs> Où il, il exprime effectivement euh, cette, cette affection, cet amour à, à l'endroit euh, d'eux, effectivement parce qu'il il nous rappelle en réalité aussi comment il s'est. D'abord chapitre 1, il nous fait savoir d'une certaine manière effectivement il dit bon, il dit verset 2, « nous rendons continuellement dans le 1 des verset 2, il dit nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières et nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi. Le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Donc, il manifeste et il exprime effectivement ce que il a eu à pouvoir aussi observer parmi ce peuple-là, effectivement, parce que. C'est même vers ce peuple-là que au chapitre 2, effectivement, qui, et c'est au chapitre 2 toujours des Salonésiens, donc chapitre 2, si vous avez vos bibles, effectivement, il dit une chose que, je crois que c'est au chapitre 2, verset verset 11, il dit, vous, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous, qu'un père et pour ses enfants, et vous exhortant vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu » qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est comme ça chez vous aussi? Amen. Alors, le verset 13, il nous dit, toujours en continuant, toujours pour Salicien, il dit, mais, il dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Il dit, mais, vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Il était sûr. Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Il était sûr, effectivement, de, de la parole qu'il apportait, effectivement, partout où il passait. Parce qu'il avait reçu un, un mandat de Dieu. Il avait reçu un appel de Dieu. Et il savait très bien qu'il ne t'attendait pas, que dans son imagination, il inventait des choses. Non Il dit, mais ce pas révélation Amen. Amen. Et c'est cela que en passant à différents endroits, effectivement, quand il apportait la parole de Dieu, donc l'évangile du royaume, évidemment, il voyait comment le corps recevait. Vous souvenez, cela ce que Dieu met dans ses serviteurs auxquels il a mandaté pour prêcher la parole de Dieu. Quand les gens sont en train de pouvoir écouter la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu peuvent sentir que cet homme-là ou cette femme-là, la parole, effectivement, pénètre dans son âme. Parce que pendant qu'il prêchait, effectivement, il y avait un homme qui était là, choisi était René Irénée qui était là, un hein, paralytique, effectivement. Et puis l'a dit, mais Paul voyant qu'il avait la foi. Il dit, il Irénée, lève-toi sur tes pieds. C'est pendant qu'il prêchait la parole. Il voyait l'attitude, la réception de cet homme. J'en ai dit, avant de voir s'asseoir et d'écouter la parole, il dit mais ça, cet homme a reçu. Donc il l'a, donc lève-toi. Et l'homme s'est levé, voilà. délivré. C'est votre attitude à vous. Qui pousse le Saint-Esprit. <rire> vous donner, ou votre attitude qui, qui repousse davantage le Saint-Esprit. C'est toujours nécessaire que vous puissiez comprendre que quand Dieu parle, effectivement, c'est pour votre intérêt. Et si nous l'aimons, nous voulons qu'il continue, effectivement, nous devons tenir une position respectueuse, pas envers l'homme, mais envers Dieu. Et dans la manière de voir s'asseoir est carrément tellement importante. Parce que c'est vrai, vous savez que quand on vous invite, effectivement, on dit, mais le roi va vous recevoir. Soit ici au palais. Vous savez que pour pouvoir vous asseoir dans la partie où attendre les rois, vous ne pouvez pas vous asseoir n'importe comment. On vous apprend même comment doivent être vos mains. Ah oui, regardez. Est-ce que vous pensez, le frère, il est en télé. C'est votre position en vous qui est dérangée. Regardez bien. Quand cette fille ici, c'est ce qu'on appelle l'américaine, ici, est allée se marier avec l'anglais. C'est prince. Vous savez ce qu'on a fait des lait on l'a dit, mademoiselle, puisque vous allez vous allez maintenant vous marier avec ce, ce prince pour aller dans la présence de la reine et que vous devez vous apprendre comment d'abord tenir même la tasse de thé. Je vous raconte pas sur moi, j'ai vu ça. Comment vous tient la tasse de thé Dis, Moi, je vais prendre la tasse. De thé. Non, non, non, non, non, non. non. Asseyez-vous d'abord. Tu t'as comme ça. Prenez. Mais oui, mais j'ai vu. Il dit mais quand vous prenez la tasse, venez vous prenez les deux doigts comme ça et vous prenez les autres, vous le pliez comme ça, et vous accrochez la tasse, et vous buvez par au non Vous prenez comme ça, puis... Sa majesté commencez par ici, vous passez là, et puis... D'abord, vous le faites par... Où non Vous goûtez d'abord, pour montrer qu'elle était, il est bon, parce qu'elle était sa majesté, mmm, il est bon, et vous buvez. Et quand vous devez poser la tasse, pas comme ça... Non. Et puis vous lâchez les doigts. Et puis, et puis, et puis, et, puis, et vous mettez la, la main. Et oui, parce que quand Sa Majesté voit ça, il dit, ah, mais la dame me respecte. Sinon, il dit, bon, à majesté. Pas respecter, de... mais oui, si déjà un homme peut arriver à être comme ça, et comment serait donc le Dieu très haut qui homme. est qu qu plus que l'homme? Est-ce qu'il vous combat? C'est pour que vous puissiez savoir, non, c'est pas on nous raconte des histoires, non, c'est vrai. Amen. Parce que si vous tenez pas bien de la présence de la reine, on vous fait sortir. Oui. Il faut bien savoir. Même euh, monsieur ici, le président, si c'est sa femme, ils sont allés là-bas. Et comme tout le monde a dit, ah, -Majesté, la reine est assise, là, il prend la main, vous tapez comme on tape les copains. Dans le dos de sa majesté. Hi, hi, hi, hi. La main de madame a été... Il dit, madame, on peut pas toucher la sa majesté. Est-ce que vous comprenez Ah oui, il y a des gestes qu'on peut pas poser à sa majesté. Donc ça, c'est, c'est pas moi. Hein. Je l'ai vu. Je vais pas vous raconter cette c'est parce que je suis quand même quelqu'un qui... Ah oui, quand je dois dire, je dois quand même vérifier. Parce qu'on va dire, oh là, passe pas n'importe quoi. Non. C'est vérifié. Même pour la d'été, allez-y voir, c'est vérifié. Et pour même, le tapot du dos, tout le monde doit le connaître, non Parce que le président, la présidente qui a fait maître, et la reine est restée, mastodonte Pour montrer que ne veut pas. Est-ce que vous comprenez Donc, chacun d'une coupe. Allô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 Ah oui, sans hésitation, c'est effectivement que, parce que c'est cela, c'est, pour cela que nous vivons. On dit, mais, comme, en fait, elle est véritablement, comme elle est véritablement, comme étant donc la parole de Dieu qui agit en vous donc qui croyez. Elle ne peut pas vous laisser, vous savez, sans, sans fruit, en fait. Sans produire quelque chose, parce que celle que vous l'avez reçue, effectivement, avec autant d'empressement, comme étant la parole de Dieu, elle va agir en vous. C'est pour ça que, donc, nous avons lu chapitre 5, verset 1, nous sommes revenus chapitre 1 et 2, c'est pour ça que cet homme, quand il leur parlait, il savait effectivement à qui il s'adressait, en fait. Par leur attitude, par leur manière de pouvoir prendre surtout le respect à l'endroit de la parole de Dieu, effectivement, combien ils étaient tellement aussi attentifs à cela. Alors, il s'écrit donc en disant effectivement au chapitre 1, verset, donc, je dit donc, euh, verset, donc, verset, je dit encore verset 3. Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur jésus de devant Dieu notre Père. Verset 4 dit Nous savons, frères bien-aimés de Dieu. Vous vous souvenez non L'assurance est là parce qu'il dit Mais nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est important cela. Donc il dit, il, a, il parle avec cette dit, mais je parle pas des non-croyants, mais je ne parle pas de ceux qui sont des croyants, dit, je parle à des élus. Amen. Amen. Des Amen. hommes et des femmes, effectivement, dont on a vu effectivement que même dans leur façon de pouvoir s'asseoir, prendre conscience l'évangile, il y a quelque chose de divin dedans. Amen. Et ils sont conscients. C'est pour ça qu'il parle effectivement au chapitre 5. Parce que il parle pas à des à des, à des soi-disant non il s'adresse à un peuple, à un peuple élu, frères et soeurs. C'est important que vous compreniez cela. Alléluia. Aux hommes aux femmes, effectivement, qui savent qui ils sont. dit, mais nous savons, frères, que vous avez été élus de Dieu. Donc, quand il le dit, c'est la vérité 100%. Parce que quand on voit comment la parole vous la recevez, effectivement, mais avec autant d'empressement, avec autant d'amour, effectivement, oui, Dieu veille sur eux. Et ils savaient que ce que cet homme là disait était vrai. Parce que s'ils si sont des élus, c'est qu'ils ont quelque chose de Dieu à l'intérieur. L'urime voilà. et l'écumine, monsieur. Qui dit que ça c'est amen, ça ce n'est pas amen. C'est ça l'élection, mon frère voilà. et ma soeur. Dieu ne t'a pas laissé sans ça. sûr, c'est ce qui te fait savoir, qui dit ça c'est la vérité, ça c'est pas la vérité. C'est cela qui est au-dedans de toi, que Dieu a placé. Quand un prophète venait, parler, parlait. Eh, eh, que Dieu lui avait parlé quand il parlait. Alors, le ruime qui faisait quoi? Il faisait sortir la lumière. Quand c'est des dieux, on dit alléluia, amen. Ça ponctue. Quand ce n'est pas des dieux, c'est difficile. C'est pour ça qu'on peut pas forcer. Le peuple de Dieu dit amen, alléluia. Non. Laissez la main sortir. Amen. Amen qui sentent libres de dire Amen. Ah, oui, oui, c'est parce que c'est parce que l'intérieur a été touché. Et alors, on sent qu'on peut pas rester libre parce que la flamme a flambé l'intérieur. C'est cela que notre Seigneur fait et manifeste parce que la vie vient de la parole, c'est elle, dit mais c'est l'esprit qui vivifie, amen. alors à ce moment-là, nous pouvons ne pouvons pas dire alléluia, amen, parce que c'est la parole de Dieu, donc à eux là, ils se tournent maintenant vers ce peuple là, pas vers les autres, mais vers ce peuple-là. Parce que il y a eu beaucoup de bruit qui s'est répandu, effectivement. Ah, pas de vous allez voir, effectivement. Oh, il s'est passé, ça s'est passé. Il s'est tourné vers ce peuple-là. Parce que, souvenez-vous, juste simplement, avant que je continue de lire, juste une, une image parallèle que je vais vous montrer. Il s'est passé quelque chose. Au temps d'Élie, le Seigneur a appelé Élie et lui a dit, bon, voilà, maintenant que tu dois donc te préparer parce que tu dois partir. Alors va Wendra Élisée pour prophète à ta place. Et puis la suite c'est Azarel, pour roi de Syrie, si vous, vous souvenez. Et cet homme, Élie est sorti, c'est ce que tu lui avais dit, vous vous souvenez Amen. Mm -hmm. Et, et cet homme est sorti. Je crois qu'il y a un petit problème, mon frère Juliard, il est tellement dérangé par la caméra. Okay. Et cet homme est allé, parce que je vois ta tête comme ça, je pense que tu vas avoir mal au cou Cet, cet, homme, cet homme est parti, comme vous le savez. C'était Élie. Vous comprenez Élie ne savait pas qui c'est d'abord, mais c'est Dieu qui lui a dit. Va oindre Élisée. Donc Élisée était un élu de Dieu. Amen. Donc, Élie a compris qu'Élisée est vraiment un élu de Dieu. Les autres ne le savaient pas. Lui, il le savait. C'est pour ça qu'il est parti avec assurance. Il a trouvé Élisée en train d'élaborer tout ça. Lui, Élisée, ne savait rien. Voilà que cet homme de Dieu, il prend son manteau. Juste le manteau il Jette son manteau sur lui, il voit la réaction de l'homme. Adieu, ah, bon, on ma ça. Il n'y avait pas beaucoup à dire. Il n'a pas commencé à expliquer, expliquer. Non, monsieur, juste le manteau tombé. Quand le manteau est tombé, l'homme s'élève. Il dit Laisse-moi les dire au revoir à mes parents. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Elie n'a pas beaucoup dit. Elie lui a dit, souviens-toi de ce que j'étais fait. C'était tout. C'est pourquoi dans le chapitre 5, c'est Lucien, l'apôtre Paul leur dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrit. » Vous n'avez pas à penser au réagir pour le bruit qui court à gauche à droite. Non oui, monsieur. Pourquoi, mon frère et ma soeur Pourquoi, mon frère et ma soeur C'est absolument nécessaire que vous compreniez ces choses afin que vous soyez positionnés et avoir la paix dans toutes les circonstances, mon frère. Parce que, souvenez-vous, si Dieu a commencé une œuvre en vous, jamais, jamais il ne pourra pas ne pourra pas l'achever il achèvera toujours gloire au Seigneur mon frère et ma soeur nous avons un Dieu d'ordre frère, il ne fait jamais les choses à la légère ni dans les autres Non. souvenez-vous frère Simeon n'était pas là Alléluia. Simeon n'était pas là mais ce qui était important pour Simeon ce que le Seigneur lui avait déjà dit, que tu ne mourras point. Amen, amen, amen. <rire> Alléluia. Oh, frère. C'est ça la différence avec l'élection, mon frère. Il n'y a pas de bruit. On ne suit pas les bruits à gauche, ni à droite, monsieur. Non, non, non, monsieur. Mon frère et ma soeur, nous suivons la colonne. Que le Seigneur nous accorde le secours et le soutien. Il s'agit de pouvoir réveiller, très réveiller mon frère, pour que nous comprenions effectivement comment Dieu opère. Dieu n'opère dans pas les désordres, messieurs. Non Et quand même un événement se passe, on doit savoir qu'est-ce que Dieu attend, qu'est-ce que Dieu fait. Oui, messieurs c'est pas mon programme, c'est pas mon plan, mais c'est le programme de Dieu. C'est le plan de Dieu. Alors que Dieu nous parle, frère. Il y a une chose que je voudrais quand même attirer votre attention. Nous avons la grâce de pouvoir connaître le temps. L'âge de l'Odyssée. Et la promesse, effectivement, que Dieu a fait, effectivement, avant que eh, ceci, comme vous avez fait effectivement, je vous enverrai. Nous connaissons cette promesse. Que Dieu a fait. Nous remercions Dieu de tout notre cœur. Il n'y a aucune chose qu'on peut dire. C'est-à-dire, ce n'est pas important. Ce que Dieu nous a dit est très important. Mais maintenant, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir savoir effectivement ce que Dieu continue à pouvoir nous dire. Je voudrais juste vous montrer quelque chose nous nous continuons aussi dans sollicitations. Regardez une chose. Puis nous irons aussi voir Élie Élysée, que nous avons laissé quelque part. Regardez une chose. C'est important que vos oreilles et vos yeux, vos cœurs soient ouverts <rire> Regardez une chose. Dans le livre de Jean, je pense, au chapitre 9. Jean, chapitre 9. Je crois que c'est avec euh, l'aveugle le nez. Vous vous souvenez comment le Seigneur a fait et comment cet aveugle né était malmené Je veux que vous vous souvenez très bien. Il était malmené par qui Il était malmené par les pharisiens. Vous vous souvenez Regardez bien cela, les pharisiens. Et on a bousculé cet aveugle né, effectivement, jusqu'à ce que même on puisse appeler même ses parents. Les parents sont venus. N'est-ce pas vrai Alors, quand ses parents sont venus, ils ont dit qu'il a de l'âge. Et l'homme a répondu. Et puis, il leur dit, mais, vous, vous dites, mais qui, qui t'a ouvert les yeux Comment il a fait Je vous l'ai déjà dit. Vous vous souvenez Et puis, il dit, vous voulez devenir ses disciples Vous connaissez, non Et puis, il dit, mais les pharisiens, lui dit, mais le disciple de qui Et Cet homme-là, dit, mais nous, nous sommes disciples de qui De Moïse. C'est-à-dire qu'effectivement, que depuis tout ce temps qu'ils ont toujours été là-bas, ils étaient toujours disciples de Moïse. Écoutez bien, frères et sœurs, ne prenez pas mal, mais c'est son dit Toujours disciples de Moïse. Ils étaient toujours câblés et fixés sur ce que Moïse avait dit. Or, Moïse était un puissant prophète de Dieu, que Dieu a utilisé puissamment, qu'il a envoyé effectivement, et qu'il a fait son travail. Ils étaient toujours, effectivement. écoutez bien, ils étaient toujours en train de voir effectivement ce que Moïse avait dit. Je réfère toujours à ce que Moïse avait dit. Toujours Moïse pour eux était le fondement. Mais, ce qu'ils avaient oublié, c'était qu'après Moïse, Dieu a suscité d'autres prophètes. Prêtez attention s'il vous plaît frère. Regardez une chose. Quand cet homme a été donc guéri, L'homme leur a dit effectivement, mais cet homme qu'on appelle Jésus, il savait très bien qui était, qui l'a fait. Mais depuis que le Seigneur Jésus-Christ étaient entré en scène, les pharisiens étaient toujours après lui, parce qu'il les combattait, puisqu'il disait qu'effectivement qu il amenait le peuple en dehors de Moïse, effectivement de ce que Moïse avait dit. Or, il y a une chose que nous devons comprendre, frères et sœurs, c'était là l'aveuglement même d'eux-mêmes. Parce qu'ils se sont dit d'ici de Moïse. Ils s'accrochaient qu'à ce que Moïse disait. Mais ils n'avaient pas pensé à la pensée de Dieu en fait. Parce que, s'il vous plaît, frères et sœurs, ils pouvaient s'accrocher à Moïse, mais ils n'allaient pas voir effectivement ce qu'il en était avec Dieu. Pourquoi Parce que ce n'est pas Moïse qui a dit, « Voici le Seigneur nous lui-même un signe. » Ça, ce n'était pas Moïse. Quel était les signes Voici donc la Vierge. Voilà, monsieur eux, ils n'ont pas regardé cela, bien qu'ils voulaient lire, mais toujours Moïse a dit, oh, Moïse n'a pas parlé de cela. Qui a parlé de cela, effectivement, c'était Esaïe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas placé Moïse là. Les autres ici. Or le Seigneur est éclairé au travers des autres. Amen. Voilà pourquoi que quand bien même Marie avait conçu, vous ne pouvez pas se rendre compte. Pourquoi? Parce que toujours, Moïse a dit, Moïse a dit, mais non, Esaïe a parlé. Amen. Dieu a éclairé par Esaïe ce qu'il avait dit dans Genèse. Amen. Les faits de ces à Moïse, ils ont manqué les plans de Dieu. Bien sûr, monsieur, parce que c'est Jésus-là, c'était même celui dont Moïse avait parlé à sa dimension. Mais après, Moïse n'a pas dit le Seigneur lui la Vierge concevant, il n'a jamais dit ça. Et puis maintenant même, Moïse n'a pas parlé, d'où naîtrait même le Messie. Non, Miché. Miché a dit, et toi Bethléem et Frata. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas Moïse. C'était Michel. Parce que dans Matthieu au chapitre 1, regardez ce que l'Écriture dit. Matthieu, chapitre 1. Voilà. Matthieu, chapitre 1, le verset 18, il nous dit Vous y êtes Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Ce que Moïse avait dit, il avait simplement dit, « L'éternum » Le Seigneur, notre Dieu, suscitera d'entre vos frères. Un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'était tout. <rire> mais, mais comment est-ce qu'on va le reconnaître que c'est lui, ça Moïse n'en a pas parlé. Ah oui, mais par contre, <rire> Dieu a encore parlé au travers des Esaïe pour nous montrer que quand il avait parlé effectivement dans Genèse, chapitre 3, il dit que voici donc, là il avait dit effectivement qu'il dit, la sémence de la femme. Genèse 3. Et casera donc la tête du donc Je mettrai une limite entre ta semence, la semence du serpent, et la semence de, de la femme. De la femme. Et plus loin, c'est n'est pas Moïse qui nous a éclairé Plus loin, c'est Esaïe qui nous a dit maintenant que ce que Dieu avait dit, voici maintenant la, la clarification, la Vierge, la Vierge est toujours une femme, non Donc la semence, donc la Vierge concevra C'est-à-dire qu'une femme maintenant aura une semence. C'est dans la Bible. Dans la Bible. Amen. Genèse 3. Esaïe, maintenant. Moïse n'en a pas parlé. Amen. Mais Genèse 3. Ah, pardon, pas. Genèse 3, et puis Esaïe, Esaïe 7, effectivement. On nous ramène. Et bien, maintenant, voici donc la Vierge concevra. Frère et sœurs c'est très important que nous comprenions cela. Et voilà qu'effectivement, que nous disons, mais elle concevra. Et puis, elle enfantera qui ça? Pas une fille. Elle enfontera un fils. Amen. Et puis il qualifie encore Dieu, mais On l'appellera. Gloire à Dieu. Emmanuel. Amen. Ça c'est Esaïe. Pas Moïse, mais Esaïe. Amen. Et voilà maintenant que. Après Esaïe aussi vient donc, effectivement, aussi Michée. Qui clarifie encore où est-ce qu'il naîtra Amen. Amen. Et toi, Bélaim, frère. Petit dans pas bien bien. C'était qui dans Michée? Vous avez un peu chapitre 5 trois C'est pour ça que, quand les mages sont arrivés, là, à Jérusalem, effectivement, la ville qui devait être censée conduite par les grands prédicateurs des pharisiens, mais ça va effectivement, oh, on attend effectivement pour savoir quoi Évidemment, voilà, que parce que, oh, il ne voit rien d'autre pas. Dit, mais, il dit, mais les gens, là, sont arrivés, mais où est le roi des juifs Des étrangers. Des étrangers. Frères et, et, frère et sœurs, ces étrangers-là n'avaient pas que Moïse a dit, non, monsieur. Non monsieur. Parce que moi il n'avait pas parlé cela, effectivement, mais c'était Michel qui a parlé. comme Tout cela, effectivement. -il. Ils avaient regardé toutes ces choses-là. Et ta marqué maintenant, dit -il, mais Dieu leur parla. Il n'a pas parlé aux pharisiens. Bien qu'ils s'étaient accrochés Moïse. il ne voyait rien. C'est important. Oui, monsieur, très important que vous compreniez, frère. Ce n'est pas pour rien que. Peut-être que. On sent les, les, la fermeture des uns. Nous allons y arriver, frère. Oh, frère, frère. Je vais vous poser la question. Pour que vous puissiez comprendre que ce que nous écoutons, elle est très bien. Vous, vous -même, vous, je vais vous poser la question. Quand même, Dieu est un Dieu qui est sage. Vous ne pouvez pas être plus sage que Dieu est quand même. Vous ne pouvez pas enseigner Dieu quand même. Alors, je vous pose la question. Parce que vous avez une logique à vous. Comment ça se fait que, dans chaque âge, Dieu parle du message qu'on donne aux messagers que c'est quand même le messager qui parle. Il a donné son message. Pourquoi à la fin, Dieu n'éditait pas que, que c'est lui qui a des oreilles entend ce que le messager dit Pourquoi ne dit-il pas ça Expliquez-moi. Et puis il dit Mais que celui qui a des oreilles entend ce que l'esprit dit, pas ce que le messager dit. Dieu est-il contradictoire Non C'est toi qui ne comprends pas. C'est ça le grand problème. Oh, Alors elle me dire, "Mes frères, en tout cas toi, moi je ne suis pas problématique. Moi j'ai d'autres tranquille. Et puis s'il me réveille, ah ben oui, parce que les questions fusent dans la pensée. Bien sûr que oui. Je ne sais pas. Parce que vous, vous pensez, il est, toujours, il est toujours. Moi je suis toujours rien. Comme vous le voyez quand même, c'est dans la Bible. Amen. La ligne elle est retracée. Frères et sœurs, si tu n'es pas un élu, tu n'iras nulle part. Amen. Amen. Tu as beau connaître tout, ça Vous savez ce qui, le, ce qui différencie un élu des autres croyants En fait, les émotions, en fait. Parce que les tendances, les tendances des groupes, en fait, des gens... Vous poussez toujours parce que tout le monde vous voit comme ça. ça C'était vrai. Je vais vous montrer ça en scène. Vous me regardez, vous ne pas vrai. Regardez. Vous, vous souvenez combien les Seigneur avait des disciples Beaucoup, n'est-ce pas Qui ont marché avec lui, n'est-ce pas Qui ont su pu manger avec lui, n'est-ce pas Mais ces jours-là, quand il a dit Celui qui ne mange ma chaîne, ne boit mon sang. On a vu le tri qui s'est fait. Souvenez-vous que quand tout le monde le regarde, il dit Ah, ce sont des élus de choisi des dieux. N'est-ce pas vrai je Le disais tout cela, effectivement. Mais ces jours-là, quand il a dit Celui qui ne mange ma chaîne, ne boit mon sang. Il est resté tranquille. Le travail. Celui qui n'est pas un élu ne pourra jamais résister quand la parole de Dieu sort. Non, on s'accroche trop à des choses émotionnelles, tendancielles, effectivement, et surtout des, des choses de groupe, en fait, qui, qui remportent, effectivement, genre, comme à l'heure actuelle, nous allons y arriver. Comme à l'heure actuelle. C'est pour ça que Dieu ne parle pas à tous, il parle simplement à ses élus. Celui qui est un élu de Dieu, il va entendre, on n'a pas beaucoup à expliquer comme nous l'avons vu avec avec Élie et Élisée juste le manteau L'Élu a compris Juste ce manteau il a raison ce, ce que Dieu voulait de lui. Il n'a pas besoin de Ah pas pas non les bruits trop voyez voyez-vous non mais quand, quand le Messie quand même il est né personne ne le savait c'était la plus grande des de, de, de prophéties, effectivement. L'aide de Dieu. Ce sont les anges qui sont descendus. Où étaient les pharisiens Où étaient les prédicateurs Vous qui combattez contre la parole de Dieu. Non, non, où était-il Revenez simplement pour comprendre où était-il. Et puis là où il était né, effectivement. Parce... <rire> quand ils sont venus à Jérusalem pour poser la question, on dit mais où est donc, parce que c'était quand même Jérusalem, le centre même où il y avait les prédicateurs, les, les frères qui étaient vraiment qui, qui, qui tournaient là, qui étaient vraiment, nous connaissons ce que Moïse a dit, nous cédons. mais c'est là même, que ces gens qui ont quitté tellement sur lui, il faut se poser la question quand même, ces gens n'étaient pas des juifs monsieur, je pense que vous avez dit qu'ils n'habitaient pas à Jérusalem, c'était quand même lointain là-bas. Qui, qui, qui, qui Mais ils sont venus là-bas. Donc ils ont voisé des lointains pays pour venir à Jérusalem. Ils n'habitaient pas à Jérusalem. Et pour venir là. Et parce, Pendant qu'ils ils ils ont fait du quoi, des années sur hein, des chameaux et tout ça pour arriver jusque là-bas, ils arrivent dans une ville. Je me dis, mais quand on va arriver là-bas, on trouvait qu'ils vont. Ils sont des sauter. Il est né. La promesse de Dieu s'est accomplie, effectivement. Et non, c'était autre chose sur laquelle ils se réjouissaient. Puis ils demandent, où. Oh, oui, mais où est donc le roi des juifs qui vient de naître Mais quelle bombe Tu crois qu'il y a eu un silence à ce moment oh. ah, Tu nous dis de quelque chose, mais ça Moïse ne l'a pas dit. Ah, oui, oui, oui, oui, ça, ça Moïse, tu nous parles de, du roi des juifs qui devait naître, naître. Maître, maître, parce que nous savons que Moïse, à son nom, Moïse, quand il était sur la montagne, on a dit, bouc, bou, non, non, non, non, donc s'il doit venir, il devait être des lumières, des ceci, là comme Moïse, il va pouvoir le faire. Mais, vous venez nous poser la question, alors qu'il était déjà né. Il n'était pas descendu dans, dans les temples ou même aller dans les lieux très saints, pour qu'on puisse voir, alléluia, il est là, venez, nous, faisons, nous avions raison, nous, messieurs. Il est venu, contrairement à la pensée des hommes, mais conformément à la volonté des, des, des dieux. dieux. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia Mon frère et ma soeur, les saintes écritures ont une valeur profonde et sûre. Alléluia. Parce que Dieu n'accomplira pas tout ce qu'on raconte à gauche et à droite. Il n'accomplira que ce que lui, il a dit. Alléluia. Frères et sœurs, je ne sais pas comment vous pouvez comprendre les choses, mais si vous allez en enfer, mon frère, c'est vous-même qui, qui frayez votre chemin. Et regardez, frères et sœurs, c'est pour ça que vous puissiez comprendre une chose. Dieu, peu importe la taille que moi je peux être ou la taille qu'un prophète, peu importe, parce qu'il dit même, même si un prophète dit une chose, il dit même peu importe ce que Dieu a dit. C'est ça Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, c'est là Jérémie. dit, mais que vois-tu Jérémie Jérémie lui a répondu, je vois une branche d'amandier. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit Il dit, tu as bien vu Car moi, l'éternel, qu'est-ce que je fais Je veille. Il veille sur quoi Sur ma parole Sur la parole d'un homme Il dit, sur sa parole. Donc, toi et moi, nous devons être certains que ce qui importe Dieu, ce n'est pas ce qu'on nous dit à gauche et à droite, mais c'est ce que lui, il a dit pour notre temps. C'est ça le problème Pour notre temps, Malachi, certainement il a accompli, mais c'est -ce seulement Malachi que Dieu a parlé dans ce temps. On tourne à gauche, malachie, on tourne à droite, malachie. On dit, frère, il n'y a pas seulement qu'un chapitre dans la Bible. Dieu ne s'est pas arrêté à Malachie. Après Malachie, il y a Jésus, monsieur. Gloire, gloire, gloire, gloire, gloire au Seigneur. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce que Jésus a dit. Parce qu'il a dit, lui, que les cieux de la terre passeront, mais mes paroles ne passeront. Ce que les hommes ont oublié, ce que tous ces prophètes-là ont été suscités pour pointer, oui, messieurs, les prophètes ont prophétisé, ils ont annoncé, tu as les tableaux, c'est important comme je l'avais dit, frères et sœurs. Que chacun de nous, nous l'avons été prêché ici. Que Dieu bénisse mon précieux frère euh, ici, juste là. Ah, que Dieu le bénisse richement pour avoir fait ces tableaux, effectivement. Et il a, il a si bien refait cela. Et c'était très content parce que je crois qu'on en a fait un modèle qui est là. Que je souhaiterais que le petit Kobi ces refait. Vous puissiez en avoir aussi un, un, un exemplaire. Ça vous aiderait, même quand vous lisez la Bible, effectivement, vous regardez. Est-ce que tu es là, ça, mon frère vas y nous jeter cela. Présente-nous cela, pardonne-moi d'avoir si comme ça. Pardonne-moi, frère, pardonne-moi. Donc, c'est simplement nous présenter cela. Alors, que vous puissiez véritablement observer Regardez les choses de la bonne manière pour que vous compreniez en réalité ce que Dieu veut. Merci, je pense qu'il est ici. Voilà. voilà ce que nous avons. Oh, que Dieu soit béni. Vous voyez ici la personne centrale. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia Gloire à Jésus L'alpha et l'oméga Alléluia, en dehors de lui, il s'est vide, tous les prophètes ont espéré en lui, il est la vie de la parole, gloire à Jésus, parce que mon frère, les prophètes sont morts, ils sont restés dans les séjours de mort, ils étaient emprisonnés, Alléluia, ils attendaient qui ça, les libérateurs Jésus le Christ. Ils ont, ah, ils ont prophétisé de lui. Il viendra souvenez vos frères. C'est Job dans, dans tous cette détresse. Il se voyait déjà parti. Il n'avait plus rien. Quelque chose qui parle qui les frappe, il dit Job, ouvrez les yeux. Il a regardé, il a crié. Il dit que ma chair soit détruite. Que mon corps soit comme détruit. Il dit même s'il n'y avait rien à moi. Amen. Mais j'essaie une chose. Amen. Que mon rédempteur, Amen. mon rédempteur, Amen. il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Il dit ces jours-là, mes yeux en moi ici, verront mon rédempteur. Gloire à ben Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. C'est Jésus mon frère. Ils ont tous morts dans la foi en Lui. Et il viendra un jour. Et il est venu. Amen. Satan pensait qu'il avait fermé. Alléluia. Il disait qu'ils sont emprisonnés toute, toute leur vie, effectivement. Ils ne vivront jamais plus ils sont morts. Mais il avait dit là-bas dans la tombe, effectivement. Vous connaissez Job, il dit, mais il viendra. Amen. Il dit, mais quand est-ce qu'il viendra Personne ne peut venir ici, mais il viendra. Amen. Mais dit tous ceux qui sont venus sur, dans cette terre, c'est pas la même moyenne par la naissance. Mais sont mes prisonniers. Et Job dit, mais il viendra. Amen. Mais qui viendra, il viendra, qui s'amène mauvais dans ta. Il dit jamais il viendra. Mais un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Un jour, pendant que Satan disait ici c'est chez moi. Alléluia. Il entend simplement. Alléluia. Il entend simplement. Coco coco. Co. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, oui monsieur, parce que quand il est mort, il est descendu là-bas. Gloire à Dieu, terre et soeur, il est le plus important. Sans lui, la Bible n'a pas de valeur, monsieur. Jésus est la vie. Jésus est tout. Amen. Tout a été créé par lui, Amen. pour lui, Amen. et tout est en lui. Amen. Il est celui que Moïse a servi. Il est celui qui a appelé Moïse dans le buisson ardent, qui lui a dit Je suis. C'est vrai, mon frère. C'est pour ça que le prophète ont annoncé c'est vrai, mon frère. Et quand on voit comment les saints mais ici, effectivement, les messagers aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait Ça, c'est une partie du Nouveau Testament. Mais quand les prophètes ont annoncé, les apôtres, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont prêché gloire à Dieu. Maintenant, les messagers, que ce soit Paul, que ce soit Irénée que ce soit Martin, que ce soit Colomba que ce soit Luther, que ce soit, ici, Wesley, et que ce soit là, William Branham, tous ont fait quoi Bien sûr. Si tous ont prêché Jésus, qu'est-ce que vous, vous allez prêcher aujourd'hui Ceux-là, appelés par l'Esprit d'Eux, ils ont prêché. Ceux-là aussi, appelés par l'Esprit, ils ont annoncé. Tout ceci aussi, le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen. Cet esprit. Amen. Donc, l'Esprit dit dans chaque messager. Amen, Ils ont amen. prêché qui ça Jésus. Donc, Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Il est le Dieu Tout-Puissant. Donc, la Bible, est depuis la Genèse, au commencement, Dieu créa. Amen. Et puis, on dit au commencement, était. Bravo. La parole était avec Dieu, la parole était. Et la parole a été faite Jésus. Et on l'a appelé de nos deux. Jésus. Donc au commencement c'était Jésus Amen. Et à la fin de la de la audition Aussi c'est toujours Jésus. On prêchera toujours Jésus. Gloire à Dieu Qu'est-ce que cela veut dire Que tout ce qui nous intéresse Nous en tant que fils et filles de Dieu Ce ne sont pas des hommes Mais c'est celui-là c'est pour ça que l'apôtre Paul a dit « Mais je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous Amen, Amen. que seulement, Amen. seulement Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. » Je vous pose la question, vous frères là-bas derrière. Le messager dont on adore, enfin que les gens adorent, hein. ce messager dont vous avez peut-être envie de pouvoir mettre le couteau dans la gauche de quelqu'un, quel est, c'est important quel est son rôle Et quel était son ministère C'est lequel Ce ministère c'est Le ministère de la restauration voulais... N'oubliez jamais Les saintes écritures En fait de ne pas croire en vain en vain, L'apôtre Paul l'a dit Je vous rappelle frère Que l'évangile que je vous ai annoncé Pour autant que vous le reteniez Tel que je vous l'ai annoncé N'oubliez pas ceci frères. et sœurs. Cet homme, l'apôtre Paul, ici, il a posé les fondements. Oui, oui. Si celui-ci, celui-là, celui-ci, ceci, celui celui celui viennent avec un autre fondement, ils sont des faux. Exactement. Il n'y a pas un autre fondement. C'est que celui que cet homme ici, que Dieu a utilisé, a posé. Donc, les ministères de tout un chacun d'eux, que ce soit celui-là, celui doit être vérifié pour voir si, conformément... Ah, ah, ah. Oui oui oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Ah, oui, vous pouvez mettre tous les adjectifs possibles que vous voulez mettre. Parmi les prophètes, il n'y a pas eu un qui a eu plus de révélation que cet homme. Amen, amen, amen. amen. C'est la vérité! Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est par la révélation qu'il a donner, prêcher, que nous pouvons vérifier si la révélation de celui-là est conforme à lui, conforme à ce que lui a prêché. Et lui, ce qu'il a prêché, c'est les scènes Écritures que nous avons aujourd'hui. Donc ça fait partie de la Bible. Et le dernier, il a été simplement mandaté pour ramener les gens à la Bible. À la Bible. C'est pour ça que qu'ayant le même esprit, il pouvait dire Mon absolu est. est... est... Mon absolu est la Bible, donc les Saintes Écritures. Or, nous savons que Jésus est la parole de Dieu. Quand nous parlons de Saintes Écritures, nous savons qu'il s'agit de la parole de Dieu. Donc, du seul Jésus, le Christ. Pour ceux qui peut-être se posent la question, eh bien, vous savez que dans l'Ancien Testament, on, on, on appelait Yahvé, que les Juifs adorent et servaient effectivement Yahvé. Mm -hmm. Comme les témoins de Jéhovah ont traduit en Jéhovah. Bon, c'est un tétagramme, hein? donc des lettres. Donc, euh, c'est donc Yahvé. Et c'est comme ça qu'on l'a toujours adoré dans l'Ancien Testament. Tout Alors, dans le Nouveau Testament, quand l'ange est venu, il a donné à Jacques Joseph. Joseph dit, mais on l'appellera Jésus. Alors, Jésus, en hébreu, c'est à dire « Yahushua ». Regardez bien les Tétagames de « Yahweh » et de « Yahushua ». Parce que « Yahushua » veut dire « Yahweh »,« Sauveur ». C'est pour ça qu'on l'a appelé Emmanuel, qui veut dire « Dieu du ciel » avec... Voilà. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas parler de quelqu'un d'autre, c'est que de, de lui. Donc Dieu a été manifesté dans la Oui, le seul et l'unique Dieu. Manifesté dans la chair. Prêché aux gens. C'était écrit dans 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 16. C'est Dieu-là a été prêché. Donc c'est celui que nous prêchons. Dès Corinthiens chapitre 4. Si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour les incrédules qui périssent. Et puis il dit, pour ne pas qu'ils puissent voir briller la splendeur de l'évangile de Christ. Oui, oui, oui, oui, c'est écrit. Enfin, je peux peut-être le lire avec vous, pour ne pas penser que j'ai dit quelque chose qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures. Et puis nous revenons ici dans les Saintes Écritures. Ah, il est temps. Attends, bon, nous sommes quand même. 2 Corinthiens chapitre 4. Regardez bien. Il nous dit, voilà. Il dit, verset 3. Corinthiens 4, verset 3, il nous dit si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu, parce quand on parle de ces Dieu-là, bien c'est Satan lui-même le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence afin qu'il ne voie pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes ici inclus lui-même nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Prêchons, et bien oui, c'est lui donc que nous prêchons, effectivement, que nous sommes donc appelés à pouvoir annoncer au peuple, effectivement, en réalité, comme cela est écrit dans le livre des Romains, au chapitre 10, effectivement. Et comment croiront-ils en ce que nous n'avons pas entendu parler hein Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas Voilà. Parce que s'ils t'envoient, c'est pour parler de qui Le peuple doit entendre parler de qui Pas de moi, de moi, de moi, de moi, de moi, de moi, de moi. Non, je parle de celui qui m'a envoyé. Que le peuple puisse le connaître, lui. C'est clair, frère. Je ne comprends pas pourquoi vous vous énervez, pardonnez mon expression. Et vous avez le désir de pouvoir me couper la gauche Mais non, c'est la vérité. On ne peut pas parler d'un homme. On parle de celui qui envoie des hommes. Amen, nous amen. Nous aimons toujours savoir ce... Si... Alors, dans Matthieu, comme nous l'avons dit effectivement aussi, Matthieu au chapitre 1, et nous voyons ici, nous l'avons entendu, là, partie du verset 18, il dit, voici donc de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Vous suivez Marie, sa mère, c'est merveilleux cela. Les pharisiens ne pouvaient pas voir cela. Les pharisiens étaient aveuglés à autre chose, effectivement, pour garder toujours le peuple prisonnier de ce que leur imagination, leur interprétation, effectivement, et s'écabrer sur le nom d'un puissant homme de Dieu, Moïse, pour se faire passer comme c'était effectivement des hommes de Dieu. En fait, il n'en était pas. Il n'y avait qu'un seul il n'y avait qu'un homme de Dieu. C'était Moïse, mais eux, ils n'en avaient rien à voir avec Dieu. Bien sûr que non. Vous savez que le Seigneur leur a dit effectivement que et, et, vous connaissez quand même nos pharisiens hypocrites, vous ne même pas entrer dans, dans le ciel bien sûr, ils fermaient, vous connaissez cela vous, Si vous, vous doutez, Matthieu 23 Je pense Matthieu, regardez bien Vous me supportez un peu Amen. Merci, Amen. merci Oh que Dieu te bénisse mon frère Oh Aïe, aïe, aïe Hey Hey, comment je pense que c'est oh. mm -hmm. yeah. Matthieu 23, verset, verset, verset 13, il dit. Oh. <coughs> Malheur à vous, scribes et pharisiens. Vous comprenez cela Or, les pharisiens, vous savez, c'était des hommes qui étaient zélés. Je vous ai toujours eu à pouvoir dire ici, frères et sœurs, que vous gardez cela. Les hommes meurent, mais les, les démons sont encore. Parce qu'ils seront bientôt aussi, j'étais en retard dans le feu. Mais les démons sont toujours là. Donc les démons qui étaient en fait sous dans cette appellation le pharisénisme avec cet esprit-là, ils sont toujours actuellement encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore. Ce sont des démons, des esprits méchants, des esprits mauvais. Regardez bien, il dit, mais malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, hypocrites. Vous savez ce que c'est l'hypocrite, non Vous savez, c'est pas savoir effectivement que cette personne, si, si, si vous aime ou vous aime pas, si, euh, si ce qui vous dit je vous aime est vrai ou pas, il est toujours... Vous ne savez pas tellement très bien sa position. Et c'est difficile de vivre avec quelqu'un comme ça. Vous ne savez pas s'il est vrai, s'il vous aime ou vous aime pas, si ce qu'il dit est vrai, c'est ça le problème. Nous aimons des gens qui sont vrais. Que ton oui soit... Oui à... Que ton nom soit. Non. Et ce qu'on y a, je deviens du malin. Donc, où soit, je suis. Alors, nous marchons. Nous aimons beaucoup. Je reviens. Hein? Nous aimons beaucoup. Si tu viens, donne-moi donne la main. Je suis assuré que cette main ne va pas me créer un problème. Mais si tu ne viens pas, pour l'amour de Dieu, ne me retiens pas. Ah, C'est ce que nous chantons. C'est ce que nous, nous, nous, nous exprimons. Si tu viens, ma soeur, donne-moi la main. Ensemble, nous savons que si moi je trébuche un peu, tu dis frère, si tu dis moi ma soeur, parce que nous avons le même but, mais que ce ne sera pas que hein, je suis pas, tu dis j'avance, je, ah, je le pousse un peu. Non, j'ai besoin de quelqu'un qui m'aide sur le chemin. Nous avons le même sentiment. Et les pharisiens hypocrites, c'est pour ça que l'esprit d'hypocrite ne doit pas être dans un frère ou dans une soeur. frère et sœurs, soyons vrais. Quand on est hypocrite, mon frère ma soeur, c'est vraiment la sémence du malin. Il faut que ce que j'ai dit, quand j'ai dit à frère, ma soeur, mon frère, je t'aime vraiment, ça vienne du fin fond de mon cœur. Si tu ne l'aimes pas, ne même pas dire. C'est pour ça que le Seigneur dit, puisque tu es tiède, c'est ça l'hypocrite. Et puis là, parce que l'eau tiède, on ne sait pas tellement très bien. Est-ce que c'est chaud Est-ce que c'est froid C'est mélangé. Il dit, mais puis tu es bouillant, donc soit soit chaud, ou soit soit froid. Mais puisque tu es tiède, je ne connais pas tellement très bien comment tu es. Je préfère te vomir. Parce que moi, j'ai envie de boire soit de l'eau chaude. C'est vrai. Mais tiens, ça crée des problèmes. Alors, mon frère et ma soeur, regarde-toi. Tu es un fils de Dieu. L'hypocrisie n'a rien à voir avec toi. C est, c est, tout, rentre dans ta chambre, dis Seigneur, je me rends compte que je suis quand même hypocrite. Tu n'as personne autour de toi. Seulement les. Mais par honte. tu parles au Seigneur. Je crois que ces démons veulent m'amener à l'hypocrisie. Seigneur, délivre-moi. Aide-moi, je vais être droit. Dans mon âme, dans mes pensées, je veux te voir. Il va te délivrer. Tu n'as pas besoin, oh, je, je vais voir le pasteur pour qu'il m'impose pose le main. Non, ça c'est un secret entre toi et Dieu. Dans les privés avec ton Dieu. Amen. Pasteur n'est pas là. Père n'est pas là. Sœur n'est pas là. Ton mari n'est pas là. Toi seul. Seigneur, ici, moi, si tu ne me délivres pas, je meurs. Et les les mari va regarder, mais ma femme, ça va dire, ça va, ça va, il n'y a pas de problème. Mais on voit la soeur avec la prière. On voit le frère dire, oh, tu sens que la maison, ça commence à sentir autre chose. Pourquoi Parce qu'elle combat. Ou parce qu'il combat. Bien sûr. C'est beau d'être droit. On est en paix envers soi-même et envers les autres. Matthieu 23. Que Dieu nous aide, qu'il nous soutienne. C'est pour ça, quand même vous regardez votre frère, votre soeur, votre papa, Tu as vu quand il était la jupe qu'il a portée. Et on le en Christ. Et puis quand il dit « Alléluia, gloire à Dieu, je, je t'aime ma chérie, tu sais combien j'aime, j'aime, j'aime. » Tu viens de dire qu'effectivement qu'il y a quelque chose où tu vas pas. Mais c'est ça l'hypocrisie. Il ne rien dire, mais priez pour la personne. Et puis quand tu sens que le Seigneur à bien, quand tu l'appelles, tu le tiens par ta main. Parce que chaque être humain veut sentir qu'on l'aime par la personne qui lui parle. Tu le tiens par la main, dis « Ma chérie, mon prétif, tu vois ça ?» Et, et, tu veux que je fasse quelque chose, même s'il a par exemple une jupe dont la fente a commencé là-bas jusqu'ici. Tu dis, je ne sais pas coudre, mais je peux coudre pour toi. Je donne un exemple. Peut-être que tu n'as pas vu, mais la fente te monte jusqu'ici. Donc quand tu marches, tu, dis, alors, tu vas et alors je, je peux t'aider. Ou s'il faut, je peux réunir quelque chose pour t'avancer, pour que tu achètes quand même celle qui est couvert, ainsi de suite, effectivement. Ou bien, vous comprenez, c'est une façon, mais pas aller voir euh, Jordine. Jordine, tu as vu. Ils disent toujours qu'ils sont ça, ils connaissent la parole, mais regardez. Mais alors quand toi tu dis ça, toi tu es de quel côté De quel côté tu te trouves <rire> J'essaie une chose, je reviens ici la vous vous, vous, vous, vous, permettez pour le temps? J'essaie une chose que, dans les Saintes Écritures, comme nous, nous restons dans les Saintes Écritures, la Bible dit effectivement que l'amour, l'amour du vulc, il me tue des fautes? Ouvre. Ouvre. Il des fautes. Quand on a de l'amour à l'endroit de quelqu'un, on va protéger. Mais quand on ne l'aime pas, on va l'exposer. Qu'est-ce que je vous disais J'avais raison, hein Maintenant, voyez. Mais quand vous aimez, oh, que les gens ne parlent pas. On coupe Viens un peu. C'est que tu vois, quand notre Dieu, on entend ça, notre Dieu, on va parler de mal de Dieu. Est-ce que vous comprenez Vous aimez Dieu, vous aimez votre frère, votre soeur votre rôle, c'est de protéger, de reprendre maintenant. Si c'est un enfant de Dieu, il écoutera. S'il redit l'écho, alors tu ne vas quand même pas dire, voilà directement, fils de Satan, fils de Malin. Non, l'Écriture dit, trouve quelqu'un qui, quand même, vous savez qu'il il peut bien lui parler encore. Matthieu 18, je veux trouver quelqu'un. Je n'avais pas comment ça bon, a Oh! Bon, frère, moi, je parlais à. Je donne un exemple. Bon, je parle à un garçon. Je parlais à ton garçon. Là, j'ai vu qu'il est résistant. Bon, maintenant, je t'appelle, toi, son papa. Parce que tu sais, toi, toi, tu joues à la guitare à l'Assemblée. Tu vois, quand même, je donne un exemple. Pour ne pas qu'on dise, oh, peut-être que, bon, hein, toi, tu, tu sais que tu joues à la guitare à l'Assemblée, à la basse, moi, on dit, mon moi, tu n'es pas encore allé voir cette C'est un exemple. Et puis, tu sais, tu connais le rôle que tu as, hein? Hein, tes enfants, toi, <rire> doivent être... Donc tu dois parler. Tu dois, moi, je parle, toi, tu parles à tes enfants. Et c'est pas la bonne manière. Ah, oui. mm -hmm. Peut-être que le papa, il est coincé un peu. Parce que derrière, c'est la madre. Parce que madre, elle est là. Ah, c'est mon bébé. Je dois faire comme un poupée. j'en sais absolument rien. Mais le padre a dit, mais non, faisons comme il faut. Non Bon, le padre ne va pas quand même pas couper la tête de la maman. Il est là, il souffle un peu. Je vais donner l'exemple. Quand vous regardez les padres, il dit, mais il veut quand même, on voit qu'effectivement qu il y a une résistance quelque part. Donc qu'est-ce qui se passe, effectivement, cette tête de la madre, bon, on va pas aller mettre le feu dans le feu. Eh bien, trouvons quelqu'un qui serait quand même dans le sens de pouvoir aider parce qu'on veut aider le jeunes homme. Est-ce que vous comprenez alors on dit, bon voilà, on prend un. on va avec lui. Il dit, peut-être que je me suis mal exprimé. Peut-être que, que quand je parlais, peut j'ai peut-être mis mes sentiments moins moi, je, non. Mais j'ai demandé à notre frère ici, s'il ici, peut peut-être exprimer les paroles mieux que moi, parce que j'ai dit que je suis disposé à aider. Parce que tu portes un pantalon comme si c'était un sous-vêtement. Parce que les pantalons qui collent quand même au corps là, hein, on a bien, c'est bien beau, mais quand on les met, évidemment, c'est comme si on n'avait rien. Parce que, frère, vous dites aux dames de ne pas porter les... Vous connaissez les noms Et toi, quand on te regarde, tu es comme une dame quand même, parce que tu es exactement avec, seulement que tu as jeté la veste au dessus. Et, Et alors... C'est pour ça, que simplement, que bon, je voulais demander s'il y avait moyen, on peut ajouter une lame de tissu pour que les pantalons respirent. Qu'ils respirent un peu bien, parce que d'abord, vous savez que au point de vue santé, tout ce que bon, vous êtes encore trop jeune, vous, vous en avez pas compte, mais au point de vue santé, tous les serrés, serrés, serrés, là, vont vous créer des problèmes de veines. Hein? Vous trouvez que c'est beau qu'on puisse voir vos hein, serrés, serrés. <rire> à la longue... Et à 28 ans, vous devenez comme des vieux ou des vieilles. Parce que vous avez maintenant ce qu'on appelle des verrues ou des varices. Alors que vous n'avez même pas atteint 50 ans ou 60 ans, vous avez déjà des varices et puis vous commencez à mettre des bandages. Parce que... Mais vous savez que vous, vous, vous pensez que les pasteurs sont en train de voir, mais il y a des, des, des jeunes filles qui sont presque à la ménopause maintenant. Ouais, parce que quand on voit la, les développements rapides, oui, réfléchissez bien. Ça veut dire que ne soyez pas gênés, hein, sœurs, parce que je vois que parfois vous commencez à pouvoir. Je reviens dans Matthieu. Parfois vous commencez à poser des questions, oui, des frères. Vous me supportez encore oui. C'est important ce que Dieu nous dit. Amen. Vous vous fâchez, mais plus tard vous allez pleurer. Ah, si on avait écouté, si on avait écouté, c'est toujours comme ça. Donc, effectivement. Donc, on reprend pour que il, il mette encore une petite bande sur son pantalon qui est tellement collé parce que c'est aussi bon pour sa santé. Tout ce que Dieu nous dit, c'est bon aussi pour notre santé. Peut-être que, bon, on te voir la guerre avec la maman. Oh, pourquoi toujours après mon enfant pour toujours après mon enfant. Mais en fait, et, et après cela, vous vous, vous, allez, vous vous allez voir. Quand la maman c'est vous vous occupez pas à ce moment-là, vous irez la voir après. Parce qu'elle aussi, elle vient quand même à l'Assemblée. Quand ici, nous entendons l'enfant de mon enfant, c'est moi. Voilà. Donc à ce moment-là, cet enfant, il ne vote pas à lui. Vous avez des bons. Oui, vous avez des bons sentiments. Pas toujours. Oh, parce que maintenant, sa maman. Bon, moi, je fais, sa maman ne veut pas. Ah, eh. Non, puisque j'ai comme devant les Seigneur, je que cet enfant aussi c'est le mien. Donc l'enfant doit réaliser qu'il a aussi une maman qui veille. Même si cela n'a pas encore bien compris. Après, je vais la voir pour dire, à ma soeur, mais qu'est-ce qu'on dit Ton enfant, c'est le mien. Pourquoi tu veux me séparer de ce qui est à moi aussi Ça c'est l'amour, monsieur. C'est l'amour, madame. oui, parce que, regardez très bien, frère et soeur. Et bon, je ne vais pas rentrer dans ça, va être trop long, je vais retourner à Mathieu. Donc, c'est important. Maintenant... Quand, quand on parle comme ça, effectivement, à la personne, je crois que quelque part, la personne va réaliser que... Parce qu'il faut bien faire attention aussi aux sentiments que nous avons quand nous allons parler, effectivement, de quelqu'un. Quand ce sont des sentiments mauvais, on le sent aussi. Et la personne vers qui vous allez parler pour la personne, sent aussi que ce sont des mauvais sentiments qu'elle a à mon endroit. Mais quand c'est un sentiment d'amour d'aider, on sent qu'il vient du bien, il nous suit parce que c'est vraiment du bien, et cette maman a, besoin, a vraiment des, des, des bons sentiments à mon endroit, et l'enfant sera touché par cela et les choses s'arrangeront. Donc l'hypocrisie n'est pas la chose que nous devons, on voit la faute de quelqu'un, On lieu d'aller voir la personne, on va voir Jean-Robert, pour lui dire, mais tu as vu on disait, tu oh, es toujours là-haut, chez nous, et chez nous, à l'Assemblée. Mais regarde, vous voyez comment est-ce est possible mais, mais cette assemblée, vous la fréquentez. Quand vous parlez du mal de cette assemblée, mais vous y êtes dedans aussi. Ne soyez pas comme cela quand on a des situations difficiles, vous fouillez. On se bat, on se bat, on se bat, Dieu nous délivre. Et puis, vous venez, Alléluia, la victoire est dans les crans. Mais quand on avait les combats, tu es allé voir, je vous disais, hein, tu vas voir, ça va s'écrouler. Hein. Et puis, on a s'écrouler, oh, ça ne s'écroule pas, ça ne s'écroule pas. Allons-y quand même, on vit, on trouve le mot. Gloire à Dieu. Mais tu as oublié que tu nous as abandonnés. Est-ce que vous comprenez Donc, c'est nécessaire que vous sachiez que quand c'est quelque part que nous savons que c'est chez nous, on se bat tous. Nos enfants, ce sont nos enfants. Quand ils ont un problème, battons-nous tous ensemble. Alors, il dit, je termine, ne vous inquiétez pas. Alors, il dit, ici. Si. Il dit, donc, voilà, cest là. Donc, ah, oui, verset 13. D'ailleurs, vous voyez, d'abord, pardonnez-moi, je lis seulement le verset 2. Alors, Jésus, chapitre 23, verset 1 et 2, dit. Alors, Jésus parla à la foule et à ses disciples. Vous voyez, parce que, ça, c'est notre maître. Je n'avais pas vu cela, c'est maintenant. Il dit, il dit, les scribes et les pharisiens sont quoi Sont assis où c'est Eh oui, rien que Moïse, il n'y a pas des il n'y a pas des jérémie, il n'y a pas des aïs, a pas, a, Non, non, non, rien que dans la chair. Les scribes pharisiens. Hein. Et puis c'est pour ça qu'il leur dit ici, frère, verset 13, il dit, oh, malheur à vous scribes et pharisiens. Ils sont dans la chair de Moïse. Et, les pharisiens, Hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous vous rendez compte, frère, vous vous rendez compte? Il vous fermez donc, il ferme vraiment aux hommes le royaume des cieux. Il dit, mais vous n'y entrez pas vous-même. Et pourtant, ils sont assis dans la chair de Moïse. Ils sont disciples de Moïse. Le Seigneur dit, mais vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Eh ben oui. C'est là. Ils ont dit, mon oh, Seigneur, à ces jeunes hommes-là, nous sommes disciples de Moïse. Et alors vous pouvez lire chez vous à la maison, effectivement, ce qu'il en est commun, il voit il dit, mais vous faites la malheur à vous ce qui est pharisien, parce que vous dévorez les maisons de veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières, à cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Oh Dieu. Il ne faut pas être du côté des pharisiens. Oui, ils sont tellement zélés. Donc, vous voyez qu'effectivement, bien qu'ils étaient là, c'est toujours eux, effectivement, ils disaient que nous sommes disciples de Moïse, effectivement, qui avaient toujours cela en suivant toujours le Seigneur. Mais maintenant, comme nous l'avons dit, effectivement, quand le Seigneur faisait son œuvre, les temps que Moïse avait eu à pouvoir faire son travail, c'était donc passé. Et nous avions aussi d'autres prophètes, je parle bien des prophètes, qui sont rentrés, effectivement, aussi, dans la suite, effectivement, du programme pour montrer, parce qu'au travers de Dieu montrait encore plus. De plus en plus de lumière, effectivement. Parce que c'est avec Isaïe qui dit, mais voici donc la Vierge de Conseil. Là, on a compris. Que Genèse 3, effectivement, verset 15, effectivement, et la sémant de la femme. On a maintenant compris que Dieu soit béni. Ça, Moïse ne l'avait pas parlé. Isaïe l'a pris, effectivement. Et voilà que, et quand il l'a qui, effectivement, même dans les psaumes, eh bien, oui, dans les psaumes, on nous a parlé de, de, de saint Jésus, effectivement. Oh oui. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était dans les psaumes, pas dans Moïse. Mais bien sûr que oui, ça, Et ainsi de puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, monsieur. Et voilà que, <rire> un jeune homme, un bonhomme qui vient, qui n'avait rien, qu'on ne pouvait même pas considérer. Quand même, les le Seigneur a envoyé le prophète dans leur maison, parce qu'il avait besoin d'un roi, il n'était même pas considéré. Ce sont ses grands frères et tout cela qu'on a mis bien avant, vous le connaissez non Ah, le, dans, dans quelle maison de la famille des Isaïe, le Bethlehemita. le Mita Le et Personne ne pouvait comprendre, ces c'est frère. C'est écrit, oui, il était le Bethlehem de Bethléem. Et c'est là qu'il a dit que j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Mais c'est C'était donc David. Quand on l'a cherché, on l'a Tout le monde s'est dit, Je c'est moi que Dieu a choisi. Et même le prophète, Et vient dit, mais c'est peut-être celui-là qui est grand. il dit, non, celui-là, putain. Et je l'ai rejeté. Puis, le prophète dit, mais y a-t-il plus personne Vous connaissez cela, non dans... Samuel chapitre 16, vous connaissez, non? Il a dit, puis personne ici. Le papa dit, mais mes amis, ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y en a, il est où, mais il est avec les troupeaux. Et il ne savait pas que dans cette troupeau-là, pendant qu'il était là-bas, il avait l'expérience. Et personne ne le savait. Ni son frère, ni sa mère, ni son père, lui seul. Frère et soeur, soyez comme David. Amen. Dieu ne peut pas vous oublier, monsieur, quand vous accrochez davantage à lui. Frère, ce n'est pas un homme qui peut vous éclairer, ce n'est que Jésus lui-même. Même les prophètes s'étaient trompés et Dieu l'a repris. Il dit, mais a-t-il que tout cela il dit, non, il y en a un. Il dit, on ne va pas s'asseoir, parce que tout le monde dit, mais un petit de rien du tout. Qu'est-ce qu'il a Parce que Dieu ne peut pas choisir un petit. Il dit, Non, non, non, attendez laissons-le venir, le petit bonhomme lui, il savait ce qu'il faisait avec son Dieu il ne faisait pas de bruit, tout ça là-bas pas du tout, pas du tout, pas du tout ses frères ne savaient pas du tout, rien il était comme un gamin, qui est toujours avec les moutons Non, mais avec ses moutons, ses brebis il avait des expériences ah, ah, tellement grandioses que ni son frère, ni ses autres ne connaissaient même pas les petits, là, il a tué un ours les petits, là, il a saisi un lion oh frère, pas possible S'il si est raconté il n'allait même pas croire voilà. Mais c'est pas possible, toi un petit comme ça. Nous les grands, toi un petit, puis moi nous faisons pas de l'armée. Toi un petit, dit oui, moi un petit, mais dans ma petitesse là, j'ai un grand, oui monsieur. Ils font tellement des bruit. Je ne fais pas de bruit. Moi je suis je me tiens, oui, monsieur. Ne suivez pas les mouvements inutiles, les bruits à gauche. Non, monsieur. Parce que regardez ce qu'Elysée a fait quand il a compris que je reviens effectivement dans David aussi. Hein. Parce que bon, il y en a tellement ceux qu'on a laissé sur le chemin. C'est bon d'être Amen. Amen. Dieu est bon. Amen. Que faire-nous sans lui Amen. Vous voyez que pour nous, si on pouvait prendre toute la journée. On se sentirait bien, hein? parce qu'on sortirait ici. C'est pour ça que nous ne devons pas compter les temps. On sortirait ici, je ne vais pas regarder longtemps, ça vous le savez quand même. Hein? On sortirait ici avec beaucoup de joie. Parce que par l'écoute de la parole, Dieu changerait nos cœurs. On ne peut pas sortir de même ayant été dans sa présence. Si on reste le même, c'est qu'il y a un problème. Parce que vous remarquez qu'il y a un bonheur extraordinaire l'extérieur ne peut pas nous donner. On est là, on se sent bien parce qu'on sait qu'il est avec nous. Amen. Mm -hmm. Quand le manteau est tombé sur Élisée, Élie a continué. Son me dit, mais souviens-toi de ce que j'étais fait. L'homme est parti. Il a brûlé son char. Oui, oui, oui. Il a pris ce bœuf, il a offert. Et depuis ce jour-là, il s'est accroché. Ah, ah. Il y avait un lien. Maintenant, l'homme, maintenant, Dieu lui dit, eh, je vais te prendre maintenant. Il savait. Remarquez ce qui s'est passé. Élisée marchait avec lui. C'est dans deux rois chapitre 2, je pense. Et ils arrivent là, il entend Élie qui lui dit, reste ici car le Seigneur m'envoie à tel endroit. Est-ce que vous suivez Amen. Elie lui a dit, reste ici. Mais le bonhomme lui dit, par ta vie et par ton âme, je ne peux pas te quitter. Qu'est-ce qui lui a fait dire ce qu'il a dit là, puisque la personne qui a jeté le manteau sur lui dit, mais reste ici. Et lui dit, moi je ne peux pas te quitter. Moi, ici, pourquoi il ne pouvaient pas les quitter? Amen, amen. Pourquoi on ne veut pas les quitter? Mais, mais parce que c'était Dieu qui a eu à pouvoir. Cela fait entre lui, Élie et Élisée. À un certain moment, Élie pouvait dire, « Mais écoute, bon, je suis fatigué, il va quand même un peu. » Là, un, un humain. Mais les bonhommes, ils dit, Non. Non. Parce que ces liens-là, qui est attaché entre toi et moi, nous ne l'avons pas fabriqué. Ah, oui. Toi, tu ne l'as pas cherché. Parce que c'est Dieu qui t'a dit à toi Va donc, Oindre, Élisée. » Moi, tu ne savais pas, mais Dieu avait déjà préparé mon cœur. Puisque quand tu as déposé ton manteau sur moi, automatiquement. Ah oui. Maintenant, regardez une chose. Pendant qu'ils avançaient, pour que vous puissiez comprendre, il y avait le fils de prophète. Ces hommes-là, ils étaient au courant. Ils ont dit à Élisée, « Sais-tu »« Qui est ton maître ?» Parce qu'ils avaient la prophétie. Est-ce que vous suivez Ils avaient la prophétie. Et il disait qu'ils avaient la connaissance là, qu'il dit, mais sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui Parce qu'il enfin, d'abord que ça soit annoncé, non Et qu'ils voyait que c'était donc l'accomplissement de la prophétie. Vous avez déjà lu ça, non Deux rois. Vous avez lu, non Eh bien, ils lui ont dit clairement, dit, mais sais-tu que ton maître va être enlevé aujourd'hui vous suivez qu Qu'est-ce Élisée leur a dit Il leur a dit. Écoutez bien, je le sais. Et puis là, je dis quoi Taisez-vous. En fait, eux, ils étaient assis. Mais lui, il était en action. Ceux qui pouvaient leur dire que c'est accompli, ça ne l'intéressait pas. Lui, il savait que les choses étaient ainsi, mais ce qui lui intéressait, c'était ce que Dieu lui avait dit. C'était quoi en fait C'était quoi en fait Qu'est-ce que Dieu avait dit En fait, la personne qui était principale, c'était que pour lui, pour arriver à pouvoir avoir l'onction et prendre effectivement la place d'Élie. Élie, il fallait que lui aille avec Élie jusqu'au bout. ne pas s'occuper de ce que les uns les autres en fait, qui pouvaient dire. Maintenant, regardez une chose. Qu'est-ce qu'on a lu Mon frère, si tu ne te sens pas bien, tu peux sortir. Qu'est-ce qu'on qu qu a lu tout à l'heure On a dit, 1 hein, Thessaloniciens, chapitre 5. Il a dit d'abord que c'était des élus. Oui. Vous vous souvenez oui. Qu'est-ce qu'il leur a dit Pour ce qui est des temps et des moments, avez-vous besoin qu'on vous dise encore plus non. Vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même. Est-ce que vous prenez ça que les jours du Seigneur viendra comme un voilà dans la nuit. Ça veut dire que vous avez la connaissance de la chose. Vous savez où vous vous tenez. Je veux juste dire effectivement pour que notre frère soit aussi dans la paix. Frère Branham a prophétisé beaucoup de choses. Je remercie Dieu parce que toutes les choses qu'il a prophétisées se sont accomplies. Maintenant, quand vous prenez maintenant, aujourd'hui, en nous parlant des camélias, je ne sais pas moi que ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, je ne dis qu'on ne pas. Maintenant, il faut que vous puissiez me comprendre. On a fait camélias, on a fait violet, tout ça, on a mis à pouvoir mettre la sauce. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a pas de problème, parce que ce qu'il avait prononcé aussi pour récipaux, les ponts et tout ça, ça s'est aussi accompli. Bon, maintenant, je vais vous poser la question. Nous sommes arrivés à cela. Je remercie Dieu. Parce que je sais que vous, frères, les autres, effectivement, vous avez tellement été inondés, et vous vous fâchez de temps en temps, effectivement. Frère, il n'y a pas à se fâcher. Il n'y a pas à pouvoir dire qu'est-ce qui nous amène, à quoi, effectivement. Je vous amène nulle part. Mais je vous montre sur les saintes écritures les dangers qu'il y a. Oui. Maintenant, je vous pose une question. Vous avez reçu, on vous a compté, pati, pata, pata, pata, pata, pata, on vous a parlé des, des camélias, avec un bidon ici, tout ça... Et puis, on a, on a passé des camélias avec bidon jusqu'à la destruction. Mais vous avez oublié Los Angeles. Où est-ce que vous placez Los Angeles? Parce qu'il avait dit à Billy, tu ne seras pas un vieillard. Que cet endroit ici de Los Angeles, effectivement, sera sur Et les requins vont nager là-dessus. N'est-ce pas vrai? Et vous, frère Léonard, tu es en train de voir, mais où vous placez donc la prophétie de Los Angeles Frère, tu nous perturbes, je vous pose seulement la question parce que vous, pendant que vous écoutiez, vous êtes en train de voir dire, il nous embrouille, il nous ennuie. Vous pensez que je ne connais rien Je vous pose donc la question, frère, répondez-moi. Los Angeles, vous les mettez où Parce que Billy Paul, il est déjà un vieillard. Vous placez directement la destruction des États-Unis, mais Billy Paul, il va être détruit là-dedans. Posez-vous la question parce qu'il dit, ah, que tu ne seras pas vieillard. Posez la question, frère. En fait, on place les choses de telle sorte qu'effectivement, pour émulsionner, frère, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous montrer à quelle heure nous sommes. Les prophéties, on est au courant. Mais maintenant, nous devons savoir selon les saints Esprits et selon les Saintes Écritures, où est-ce que nous sommes. Je veux vous rappeler une chose. Le Maître, et mettez-moi toujours lui les cieux. Le Maître, il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Alors, c'est lui qui est l'autorité suprême. C'est lui auquel les apôtres ont posé la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Parce que ça le concerne lui. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, nous Qu'est-ce que notre maître nous a dit, nous De regarder l'Amérique Non, non, non, non. non, non. Je, je, je, ne, je ne sais pas, frère. Vous vous fâchez, mon frère. Posez-vous la question de regarder l'Amérique Non, il a dit que quand vous verrez... Le figuier, le figuier Bourgeonné Mon frère et ma soeur, nous devons savoir que Dieu ne nous laisse pas dans les ténèbres, frère. Nous ne suivons pas les hommes à gauche et à droite, comme Élisée me dit, mais je le sais, taisez-vous. Nous, nous suivons la colonne. Nous suivons, les, nous suivons ce que le Seigneur a dit. Que c'est lui qui a des oreilles. N'entendez pas que ce que les gens disent. Attendez ce que l'Esprit l'esprit, dit aux Églises. L'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Dieu n'a que sa parole. Et l'épouse est la parole de Dieu, monsieur. Nous devons être équilibrés, toujours équilibrés. Nous implorons la grâce du Seigneur notre Dieu pour qu'il réveille ceux qui sont à lui. Nous sommes dans un âge tout à fait <rire> problématique et, et difficile. Et cet âge qu'on appelle l'âge de la Odyssée. <rire> Un, je vais m'arrêter c'est un, oh, un âge de confusion je veux vous rappeler frères et sœurs vous ne pouvez pas vaincre dans cet âge ici si vous n'êtes pas un élu et si vous n'avez pas l'esprit de Dieu un élu mon frère et ma sœur n'est influencé que par le Saint-Esprit et il est appelé pour être, être élu pour un but bien précis. Et oui, monsieur. Et oui, madame. Nous pouvons le voir avec des Thessaloniciens. On a dit que nous savons que vous avez été élu. Et on voit comment l'élection se manifeste effectivement aussi dans leur intérieur et comment et comment le Seigneur lui-même effectivement pour sauver pas Paul dit il dit, il dit vous dites, mais pour ceux qui vous pour ce qui concerne les temps et les moments vous êtes des élus frère Dieu ne peut pas vous laisser dans les ténèbres ne vous laissez pas par quelqu'un d'abord que Dieu te dit c'est d'abord effectivement dans, toujours c'est les Thessaloniciens écoutez bien ce qu'il dit c'est ton varité là regardez bien chez les Thessaloniciens il est dit encore ici dans les Thessaloniciens je pense qu'on Chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2, chapitre 2. C'est toujours cet homme de Dieu, Regardez bien. Il <de> leur <bloc> <Lynn> parle effectivement. Verset 2, de chapitre 2, verset 1. Il dit, oh. pour ce qui concerne, chapitre 2, verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment il ajoute. Et notre réunion avec lui. Donc ils sont inclus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 ce corona est en train le corona qui viendra, il va passer. Oh, le Seigneur viendra, comme vous avez dit. Vous, vous souvenez, non Les gens deviennent des croyants. Oh, oh, il y en a beaucoup qui disent, mais ces croyants, ils vont disparaître. Ah oui, je vous l'avais dit d'avance. Et vous le voyez, non ah, Bien sûr. Au tout début, les gens chan chantaient sous la fenêtre, et, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais maintenant, on ne les entend plus chanter. Le Seigneur vient parce qu'on voit les bons à et dit Dieu ne vient jamais comme ça, non, non. Quand tout diront paix sûreté, quand ils seront tranquilles, ou se sentent tellement si bien, alors soudainement, alléluia. Il faut connaître Dieu, mon frère, pas dans le bruit comme ceci, non, monsieur. parce que quand il a quitté, personne ne le savait, mais c'était la bonne nouvelle. Il vous est né aujourd'hui. ou dans la vie de David. Amen. Dieu ne s'est pas trompé. Wow. Bethléem. L'écriture s'est accomplie. Lévenons.